Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous revoir sur cette nouvelle vidéo de guidance, guidance de cartes pour vous donner les tendances énergétiques pour cette pleine lune en balance. Euh, pleine lune en balance qui a lieu donc euh, dimanche 28 mars. Euh, une pleine lune qui est placée donc sous le signe de l'équilibre, notamment l'équilibre au sein de vos relations. Donc on vous invite à vous poser des questions euh, par rapport à vos relations, les relations aux autres, mais aussi les relations par rapport à soi-même. Et donc à rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré. Donc on va voir avec les cartes euh, quels sont les messages que l'on peut vous apporter, qu qu'est-ce qu que ces énergies justement vous invitent à faire par rapport à votre propre vie. Donc il s'agit d'une guidance générale, bien évidemment. Vous ne prenez que ce qui va résonner pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez de quoi la commander dans la description de la vidéo et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie pour les aider à tout simplement comprendre ce qui n'est plus fonctionnel pour elles, quels sont les comportements qui leur font plus de mal que de bien donc souvent ça va être des troubles du comportement alimentaire ou encore des difficultés à aimer son corps à aimer son image, à s'aimer tout court donc pour les personnes qui seraient intéressées par ces autres thématiques, je vous invite à regarder les playlists euh, concernées euh, que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne euh, d'ailleurs vous pouvez tout de suite vous abonner comme ça vous serez averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne euh, voilà pour les présentations donc euh, voilà j'aime bien utiliser les cartes, hein. je trouve que c'est un très bel outil justement pour vous aider à, à, à vous reconnecter à vous même et à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et après toujours pareil c'est à vous d'agir euh, tout simplement alors, on va donc commencer par euh, les cartes de tarot. Et puis, <rire> on ira voir qu qu'est-ce qu que cette pleine lune a besoin de nous apporter comme message supplémentaire. Alors, si vous plaît, mes guides, quelles sont les tendances énergétiques de cette pleine lune en balance Quel est le message pour les personnes qui verront cette vidéo Alors, celle-ci, elle va le sortir. Déjà il y a un arcane majeur qui est l'empereur, euh, tout de suite le mot qui m'est venu c'est reprendre son pouvoir. Euh, donc on, on verra euh, évidemment toujours pareil avec la, le reste des cartes en dos de deck j'ai le 10 de coupe le 10 de coupe c'est euh, un grand bonheur euh, une famille euh, euh, un épanouissement personnel c'est euh, forcément une relation euh, d'amour qui est forte et qui dure donc c'est vraiment une carte très très positive donc euh, voilà par rapport à cette pleine lune en balance comme je le disais par rapport à ces relations euh, on est aussi peut-être justement sur euh, rééquilibrer euh, finalement aussi sa relation de couple la relation qu'on peut avoir dans sa famille pour être dans quelque chose d'épanouissement d'épanouissant pardon euh, au long terme alors ensuite alors qu'est ce qu'on peut dire de plus sur le valet d'épée ok alors on a l'évolution je vais devoir hop monter un petit peu les cartes alors sur l'empereur alors le travail oui Hop, alors, c'est qu'il y a encore du boulot pour reprendre son pouvoir. Alors après, l'empereur, hein, c'est quelqu'un voilà, qui, euh, qui aussi est dans le, dans le travail, forcément. Mais euh, là, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être justement ce qui travaille le plus peut-être euh, en ce moment c'est reprendre son pouvoir euh, l'empereur euh, il a une épée donc c'est aussi savoir dire la vérité c'est savoir trancher, être honnête donc il y a peut-être justement un travail à faire dans l'équilibre des relations euh, de, de travail sur la vérité justement d'être honnête et de dire la vérité, la vérité pardon, d'autant qu'ici on a un valet d'épée et on a encore un signe d'épée ici donc on est euh, voilà sur les quatre cartes de tarot on a quand même euh, trois épées donc les épées c'est euh, voilà l'intelligence, euh, tout ce qui est de l'ordre de la raison, c'est la vérité, c'est tranché. Donc euh, justement, dans ce 10 de coupe, dans ce grand bonheur, euh, il y a peut-être des vérités euh, que vous allez euh, entendre, des vérités à dire, tout simplement. En tout cas, on nous invite à le faire et en plus, on nous parle d'évolution et de travail. Donc euh, soit c'est déjà en train de travailler, soit il y, y a encore du boulot. Euh, alors, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire on a du coup quand même ce 10 de coupe et la reine de coupe. Donc c'est quand même sentimental. Ok, reine de coupe et distance. Hop, et sur 6 d'épée. Alors sur 6 d'épée, on a le boomerang. Ok, quelque chose qui revient. Alors on nous parle de distance et on nous parle aussi de quelque chose qui revient. Et en dos de deck, on a le voyage. Donc... Alors déjà il y a une notion peut-être euh, par rapport à un, un message au niveau sentimental puisqu'on a quand même toujours ce 10 de coupe euh, voilà il y a peut-être une personne peut-être que vous n'êtes pas encore, peut-être que vous êtes à distance euh, d'une personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez de votre famille etc euh, on vous parle quand même de voyage, peut-être que vous allez pouvoir voyager même si vous êtes à distance en plus on a le boomerang donc il y a des choses qui reviennent peut-être que l'être aimé revient peut-être que vous allez du coup pouvoir faire un voyage pour aller revoir les gens qui vous sont chers, euh, pouvoir avoir cette discussion peut-être par rapport à, à, à cette relation euh, et aussi ce petit bonhomme qui vous observe c'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas encore voyager et bouger en tout cas euh, il est toujours possible d'être vu et de voir quelqu'un donc à vous de trouver quelle est la, la, la façon la plus simple pour voir quelqu'un mais en tout cas même si vous avez la sensation d'être très haut, d'être très loin, il y a toujours la possibilité d'être vu, en tout cas c'est là ce qui me vient par rapport à cette carte ici euh, ensuite, on va continuer donc à préciser les cartes. Alors, sur le volet d'op et l'évolution. Alors, on a la justice, hein, vous voyez bien, ouais, la justice et l'ermite. Encore deux arcanes majeurs, coup sur coup. Euh, la justice, toujours pareil, ben hein, bah, voilà, la justice, il euh, n'y a pas grand chose à expliquer de plus, hein. Cette notion d'équilibre, elle est là, hein, la balance, elle est là. L'ermite, euh, c'est quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui porte la lumière en lui et qui est là aussi pour guider les autres. Mais il oh, y a aussi cette notion euh, peut-être de solitude, euh, de se renfermer un peu sur soi. Alors peut-être qu'effectivement, il va falloir euh, équilibrer ce côté-là, ne pas être resté trop enfermé sur soi et oser montrer sa lumière. Alors je rigole parce que c'était mon message personnel lui en... On... Oser transmettre sa lumière, oser montrer euh, sa flamme intérieure euh, aux autres pour pouvoir guider les... Les gens peut-être qu'il va falloir justement équilibrer ce côté là de l'ermite euh, bon on va voir le reste en tout cas mais c'est ce qui me venait là euh, que j'avais besoin de vous partager tout de suite alors sur l'emploi et le travail alors la reine de denier donc euh, Reine de Denier, voilà, c'est une polarité féminine ou une femme, une épouse, une mère de famille qui est ancrée, qui est justement dans le travail, dans la stabilité professionnelle, mais dans le travail, c'est pas forcément non plus euh, concret, c'est aussi le travail sur soi, euh, c'est quelqu'un qui travaille à sa complétude, justement à son équilibre intérieur, l'équilibre de ses polarités yin et yang, euh, donc euh, voilà, on, on, on a cet empereur qui est plutôt du coup masculin, et on nous parle aussi de cette reine de données donc je pense que c'est pour tout le monde. Là, on veut vous dire qu'effectivement, il y a un travail qui est fait de d'équilibrage pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde, pour être plus ancré, pour être plus stable, et aussi pour reprendre son pouvoir et, et oser oser être... Alors le mot qui vient, c'est oser être un leader aussi, euh, oser être une reine, oser être un empereur, euh, oser euh, montrer qui on est vraiment, dire la vérité, et, euh, et pour pouvoir euh, guider les gens aussi. Euh, alors, Reine de coupe, les distances. de coupe, distance. ouais. Ok. Alors, apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une carte qui a sauté, j'en ai trois qui se sont retournées, on a encore un arcane majeur, donc cette fois-ci c'est le batteleur ou le magicien, c'est pareil. Euh, donc on a toutes les cartes en main, encore une fois, on a toutes les cartes en main. Alors on peut se sentir un peu déstabilisé parce qu'on euh, on débute peut-être dans quelque chose, on euh, ne on, on sait peut-être pas trop sur quel pied danser et pourtant on a tous les outils à notre disposition, entre guillemets, on n'a plus qu'à choisir. Et j'ai aussi un 3 de coupe, un 5 de coupe, hein, donc euh, avec cette distance, hein, on parle 5 de coupe, c'est aussi le, le, la séparation, le chagrin, un cœur brisé. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'effectivement vous êtes séparés des gens que vous aimez. On parle d'un 5 d'épée aussi, euh, donc c'est quelque chose sur cette notion d'amour euh, et de distance. Euh, qui est euh, difficile. Le 5 d'épée, c'est euh, euh, justement. Euh, alors, ça peut parler d'infidélité, de crainte, etc. Mais c'est surtout, c'est là où on nous invite encore une fois à rester équilibré dans notre tête, à peser le pour et le contre. Est-ce que c'est euh, -ce est crainte Est-ce que c'est l'infidélité ou est-ce que cette jalousie est-ce que c'est vraiment fondé euh, justement on nous invite peut-être à prendre de la distance par rapport à ça et le 3 de coupe c'est justement gérer ses émotions, gérer ses sentiments donc pour moi on est plutôt ici avec ce 5 d'épée et ce 3 de coupe à, voilà, à réussir à gérer ses émotions, ses sentiments euh, oser aussi aller demander de l'aide à ses amis, hein, pour pouvoir célébrer les choses mais c'est surtout pour moi apprendre à gérer ses émotions justement pour pouvoir euh, voilà, c'est équilibrer le côté émotionnel des choses et aussi le côté raisonné des choses, peser le pour, le contre. Dans une situation où vous êtes peut-être euh, éloigné de la personne que vous aimez, ou en tout cas, on vous invite à prendre de la distance. Il y a peut-être une séparation, il y a beaucoup de chagrin. On vous invite justement, par rapport à cette personne ou cette situation, à prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à ça, et à regarder aussi ce côté émotionnel, ce côté mental. En tout cas, on vous dit quand même que vous avez toutes les cartes en main, parce que celle ci c'est celles qui se sont retournées dans mon paquet, euh, et celle-ci, elle a sauté. Donc par rapport à tout ça, on vous dit que vous avez encore une fois tout, toutes les cartes en main pour réussir ça. Euh, J'ai fait un, une interprétation un peu décousue, mais c'est pas grave, je reprends après. Euh, alors, sur 6 d'épée et boomerang. Alors. Putain. Encore un en arcane majeur. Euh, le pape, le pape. C'est euh, une personne qui transmet son savoir, qui est très sage, euh, qui a appris beaucoup de choses. Ça symbolise aussi euh, les contrats d'âme, euh, tout ce qui est de l'ordre voilà, du, du divin, les contrats, les liens, euh, les liens sacrés. Donc, euh, c'est aussi une personne qui transmet, euh, qui a besoin de transmettre son savoir. Euh, donc, euh, voilà, on va voir avec le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, c'est... Euh c'est évoluer, c'est peut-être aussi quitter une situation, On vous parle de boomerang, peut-être que justement, il y a, vous allez quitter une situation qui peut-être un peu pesante, où vous étiez dans ce 5 de coupe euh, séparé, avec euh, beaucoup de chagrin peut-être un cœur brisé, peut-être que justement vous allez euh, quitter cette situation, vous allez revenir justement sur des contraintes d'âme, peut-être que voilà cette sagesse profonde est en train de revenir ce qui va vous permettre de quitter une situation ou en tout cas d'évoluer au niveau de vos idées euh, alors je sens peut-être ce qu'on est en train de nous dire, ce qui me vient là c'est que cette pleine lune au niveau énergétique est en train de nous envoyer justement euh, suffisamment d'énergie euh, pour nous connecter à notre sagesse profonde, pour réussir justement à équilibrer notre côté émotionnel, notre côté raisonné, euh, pour réussir à euh, évoluer, à changer. Il y a des choses qui reviennent, euh, il y a de la sagesse qui revient aussi. Euh, pour rester dans ce travail, il y a une belle évolution qui arrive, euh, c'est plutôt doux. Euh, c'est doux et en même temps c'est fort parce qu'il y a beaucoup d'arcades majeurs. Mais il y a beaucoup d'équilibre encore qui arrive et je pense que là, on nous aide beaucoup à, à prendre conscience de notre sagesse intérieure et de notre pouvoir intérieur hein, ce côté, leader, reine, empereur, euh, que voilà, on a déjà beaucoup travaillé. Peut-être qu'on nous invite aussi à nous rendre compte tout simplement qu'on qu a déjà pas mal, on a déjà vraiment beaucoup travaillé et qu'il serait peut-être temps de se rendre compte aussi. Et en plus en dos de deck, j'ai encore un arcane majeur qui est le monde et le monde c'est la fin, c'est euh, la célébration, c'est euh, alors on nous parle de monde donc c'est peut-être pour tout le monde ce tirage que c'est pour le monde entier que ça arrive. Euh, Peut-être que euh, on m'invite à faire ce tirage, à, à le voir par rapport à l'actualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, le monde, c'est aussi euh, la fin du cycle. C'est que ça y est, tout est fini. Tout est, tout est fini dans le sens où es, tout est beau. On est arrivé à la, à, à, à la fin de quelque chose. Euh, on est dans l'accomplissement voilà, de quelque chose euh, avec la carte du monde. Donc, je, je... c'est une belle pleine lune hein, qui arrive du coup. Euh... Alors je vais voir avec le Dixit s'il y a quelque chose de plus à ajouter sur cette en balance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Alors celle qui est tombée, c'est celle-ci. Les déchets sont jetés. Euh, de toute façon, euh, tout est, tout, la machine est en route, la machine est en marche. Il n'y a presque rien de plus à faire que euh, aussi se laisser porter peut-être. Et en dos de deck, j'ai ici, voilà. Et alors là, pour moi, cette carte, c'est vraiment la carte du lâcher prise et de faire confiance. Vous euh, voyez, là, il n'y a plus d'eau. Euh, et pourtant, ce bateau, il y va, il a confiance, il continue de voguer. Et en fait, il a raison, parce que vous voyez que les poissons ici, une fois qu'ils sortent de l'eau, finalement, ils s'envolent. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Peut-être qu'on a l'impression d'être au bord d'un précipice. Il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est quand vous allez vous jeter et avoir foi et, et confiance en vous que vous allez pouvoir vous envoler. Et en plus, ces poissons reviennent. Hein. Donc, il y a aussi cette cette notion de boomerang il y a peu alors ce qui me vient aussi c'est que notre sagesse euh, je trouve pas le mot euh, c'est chiant quand ça me fait ça parce que du coup euh, j'ai une idée en tête mais j'ai du mal à trouver des mots humains <rire> euh, notre sagesse euh, éternelle c'est pas le mot hein, mais notre sagesse euh, notre sagesse une, en fait, notre sagesse primaire, mais notre sagesse divine, éternelle, celle de, de, de, du, du tout début, du tout début du commencement du monde, j'ai presque envie de vous dire, est en train de revenir. Et il faut avoir foi et confiance, elle est en train de revenir, pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je veux tirer d'autre Alors, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter au niveau énergétique une balance, pour les personnes qui regardent cette famille en balance Vous nous parle encore d'équilibre. J'ai l'impression que celle-ci, elle sort à chaque fois que je fais un tirage de pleine lune, quand même. Hein, où on a la lune en plus dessus. Bon voilà, l'équilibre, la lune en balance. Je peux rien dire de plus que bah, voilà, c'est cette carte quoi. Et on arrive à l'équilibre. Euh, et en plus, en dos de deck, on a la médiumnité. Donc, aussi, euh, pour beaucoup de personnes, peut-être euh, le, le fait de se reconnecter à ces capacités médiumniques, à ces capacités, à ces capacités euh, profondes, en fait, qui nous habitent tous et toutes. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui, euh, qui arrivent un peu plus vite à se reconnecter à ça. Euh, alors, est-ce que. Est-ce que le, euh, le message de a quelque chose à nous dire Ok, alors j'ai deux cartes qu'on ont donc on va s'arrêter là. Alors on a la notion aussi de euh, prioriser euh, que effectivement il y a tout qui se bouscule il y a tout qui s'entremêle il y a tout qui s'accumule euh, on vous invite encore une fois à prioriser une tâche après l'autre sinon vous risquez euh, de vous sentir un peu perturbé euh, peut-être que par rapport à ce battle -là, voilà il y a peut-être beaucoup de choses sur la table on vous invite à prioriser pour pouvoir faire les choses dans l'ordre et j'ai aussi la carte transmuter vous avez le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien, c'est ce qui est en train de se passer pour cette pleine lune, c'est qu'on est en train de transmuter beaucoup de choses c'est ce 5 d'épée, hein, de, de, de faire aussi le, le pour, le contre euh, de, de, de voir dans chaque situation où est-ce qu'on se place pour retrouver l'équilibre et en dos de deck on nous dit qu'on est en train de grandir et de mûrir hein, donc euh, c'est cool euh, alors, celle-ci, je vais, je vais mettre là. Et enfin, quand même, un petit message de pleine lune avec l'oracle de la lune. Euh, alors, ben, on le va faire sur le niveau spirituel. Donc, est-ce que cette lune en balance a commencé à nous apporter au niveau spirituel pour la personne qui ont cette vidéo Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai galéré à euh, battre les cartes. Et c'est cette carte ci qui est sortie, enfin, qui s'est retournée. Donc, la pleine lune en lion. Alors euh, Je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a dans le livret. Euh, ah putain, je crois que celle-ci, il eh n'y ben, a rien dans le livret justement de la pleine lune en lune. Alors peut-être que tout est dit justement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose. Euh, je vais voir s'il y a une autre carte qui veut sortir, au niveau spirituel, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette pleine lune. Oui, il y a deux cartes qui sortent, ça fait beaucoup quand même. Alors, pleine lune en cancer et super lune... « Cette pleine lune vous invite à faire confiance à vos capacités d'intuition. Depuis toujours, vous avez des pressentiments et vous ressentez les choses, les autres et les lieux. Cela a été complètement naturel quand vous étiez enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. » En lien peut-être du coup avec cette, euh, la médiumnité ici. Hein. Euh, vous n'osiez pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal est en train de se mettre en place. Vous ressentez de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune vous guide dans la confiance de ses ressentis. Notez-les. Vous pouvez aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule. Quand vous recevez un message pour une personne, osez lui dire, alors... Là, ce qui me vient, au-delà de cette carte de la médiumnité qui est sortie, je vous ai dit, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se reconnecter là, comme je vous disais, le pape là, notre essence divine, nos capacités, justement, on est les magiciens de notre vie, on a toutes les cartes en main, on a toutes les capacités, euh, et euh, de, cette plénialité, cancer vous dit, quand vous recevez un message, osez lui dire, c'est-à-dire, vous êtes dans l'ermite Osez dire, osez, transmettez votre lumière, osez donner les messages que vous recevez, les ressentis. Osez être cette reine de Denier et ou cet empereur. Osez être le leader, osez montrer que vous connaissez des choses, que vous êtes euh, un roi, une reine et qu'il y a des choses profondes en vous que vous connaissez. Vous avez besoin de les dire euh, parce que ça va aider tout le monde. Euh, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et alors, super lune Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre la super lune euh, Et cette super lune vous demande de vous défaire de votre mental. Il y a une partie de vous qui est connectée avec vos doutes et vos peurs. Donc peut-être en lien avec cette médiumnité, par, par, ou cette intuition hein, tout simplement. Une partie de vous se laisse déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Vous êtes alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Cette lune vous invite, vous guide vers une libération de votre mental, Ce va les cela va laisser de la place à votre intuition et à vos ressentis pour créer une relation positive avec votre mental. Hein, il y a beaucoup encore une fois de cartes d'épée euh, et euh, ici comme je vous disais on vous invite, le mental c'est un support pour vous aider à déceler le vrai du faux mais il faut aussi que ce soit en lien avec vos émotions. Hein, euh, les émotions elles savent et le mental il va servir votre cœur en fait, il va pouvoir mettre en pratique les choses. Euh, Qu'est-ce que je disais d'autre Voilà, faites-en une alerte et non un conseiller. Prenez de nouvelles habitudes de connexion avec vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre force d'âme. Vous allez alors vous rendre compte de vos nombreuses possibilités spirituelles, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, top euh, Du coup, si on reprend un petit peu mes petites cartes de tarot euh, ici, mais je pense que j'ai déjà dit... Euh, le principal, mais on va revoir quand même le valet d'épée, euh, le valet d'épée qui est juste ici. Donc c'est ce lâcher, ce fameux lâcher prise hein, qu'on voyait aussi euh, ici. Euh, donc c'est euh, lâcher prise, faire confiance à ses anges, à son intuition justement pour aller de l'avant. C'est avoir foi que c'est avoir confiance, avoir foi en vous que vous êtes effectivement bien en train d'évoluer et on évolue tous on évolue tous vers plus de justice, vers plus d'équilibre et donc vers cette ermite qui a besoin de transmettre sa lumière et de guider les gens. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez pouvoir transmettre cette lumière et guider les gens et justement arrêter de rester enfermé dans votre grotte, ça c'est un message que je m'auto-envoie. Euh, ensuite, donc, comme je vous disais, l'empereur et la reine de Denis, avec cette notion de travail, on est vraiment dans un travail de complétude, de redevenir leader de sa vie, maître de sa vie, hein, reprendre les rênes de sa vie. Justement, on est dans du travail, dans de la complétude. C'est encore en train de se jouer. Il euh, faut encore pour moi beaucoup de travail, mais ça n'empêche qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Comme je vous disais tout à l'heure, cette reine de coupe, cette femme amoureuse, en tout cas qui a beaucoup d'amour à donner. Euh, voilà, il y a peut-être encore de la distance si on parle d'un point de vue plutôt sentimental. Donc comme je vous disais tout à l'heure... Avec ce 5 de coupe, voilà, vous êtes peut-être séparé de certaines personnes, vous avez peut-être certains regrets ou du chagrin. Et pourtant, on vous dit, on vous invite vraiment à faire peser le pour et le contre, même s'il y a une situation difficile. On vous invite à rester sage, à rester calme, à savoir gérer vos émotions, vos sentiments, parce que vous avez toutes les cartes en main pour être le magicien de votre vie. Et le 6 d'épée, on vous invite à évoluer au niveau de vos idées, voire même à quitter une situation. En tout cas, cette pleine lune, elle vous invite, elle va vous permettre de quitter une situation. Il y a des choses qui reviennent. Peut-être que vous allez quitter célibat parce qu'il y a un homme justement qui revient, qui était à distance de vous et pourtant vous avez du coup pu prioriser les choses, mettre en place des choses parce que vous avez réussi à, à bien gérer vos émotions, à peser le pour, le contre, à matérialiser finalement concrètement vos émotions et que du coup il euh, y a des personnes qui reviennent, en tout cas il y a des choses qui reviennent et en tous les cas comme je vous le disais donc parce que je vous dis ça, parce que le pape, encore une fois, c'est les contrats d'âme, les liens d'âme, mais c'est aussi la sagesse profonde. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai ressenti très, très fort, c'est vraiment notre. J'arrive toujours pas à le dire, notre notre essence profonde, notre essence une. Voilà, ce qui, ce qui a toujours été en nous, c'est en, en train de revenir. Et ça va nous permettre de quitter une situation qui euh, provoquait chez nous beaucoup de chagrin, euh, de distance avec les gens qu'on aime. Euh, ça, c'est en train de se terminer. Dans tous les cas, les dés sont jetés, dans tous les cas, on est en train de retrouver cet équilibre, dans tous les cas, on est en train de transmuter des choses. Donc c'est un très, très beau tirage. Et en plus, avec le monde ici, donc c'est vraiment très, très positif. On, on, on arrive à la, sur la fin de quelque chose, sur vraiment un accomplissement général. On est vraiment en train de grandir, de grandir et, et d'être beaucoup plus sage. Euh, voilà, voilà, je vais rien dire de plus parce que je crois que tout est dit. Et je trouve que c'est un très beau tirage. Et voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Euh, pensez à me laisser vos commentaires si ce tirage vous a plu et en tout cas vous a aidé à. Euh entrevoir ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez, vous aussi, eh bien, euh, toujours pareil, le, le, le, le matérialiser aussi dans votre propre situation. Euh, peut-être que ça vous rassure, peut-être que ça vous invite à continuer ce que vous étiez en train de faire. En tout cas, c'est un tirage positif. On nous invite vraiment à continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer euh, consciemment ou inconsciemment aussi. Voilà, merci de m'avoir suivi et euh, à très bientôt.